Aujourd'hui, dans la serre, Lexi a trouvé... un pot! <rire> P-O-T Un pot! Un pot! Un pot pour ma belle plante! <rire> Aujourd'hui dans la serre, Lexi a trouvé un cactus. C. A. C. T. U. S. Un cactus. Un cactus qui pique. Ah!